Bonne soirée! Attends, Tania, on va boire un verre, Non, hein, je vais rentrer, je suis désolée. Eh, on va prendre des shots. Non, vraiment, je suis crevée. Bon, ok, ça marche. Ciao! Salut, je vous aide. À lundi. Si les feuilles jamais ne repoussent sur le parterre désolé Si le gel nous éclabousse que la mer s'est retirée Et si toutes les flammes venaient à s'éteindre Tout près de toi Je viendrai m'étendre Depuis la fin du monde Attendre que la nature renaisse de nos cendres Sous le ciel étoilé, sous la pluie de novembre Peau contre peau, on dansera le mambo Mambo charge headset. Mom.